si tu veux toi aussi pouvoir jouer à tes jeux d'arcade que ce soit ceux du CPS, Neo Geo ou même directement sur internet avec d'autres personnes alors c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo c'est parti alors, on se rend sur le site fightkid et de là on va accéder au menu download de là on choisit le système où on veut télécharger l'application, moi je choisis Windows et on le télécharge, là vu que j'ai déjà téléchargé il y a cette petite fenêtre qui apparaît j'annule et je me rends où j'ai téléchargé vous aurez ce petit fichier zip que vous allez naturellement extraire ok mais là je l'ai déjà fait donc voici le dossier fight kit et là une fois qu'il s'ouvre je vais chercher à mettre les roms vous le savez les roms ce sont en gros les jeux donc je vais prendre les ROMs je vais les mettre dans le dossier ROMs comme suit. Mes ROM à moi sont déjà là. Il s'agit du Fight 2002 et de la ROM Neo Geo qui est importante si vous voulez jouer au jeu Neo Geo à partir de l'application. Donc vous aurez les deux en description. Une fois que c'est fait, on va lancer le jeu à partir de l'application même .exe, si vous êtes sur Windows. De là, on active toujours toutes les cases du réseau. On autorise l'accès à tout, tout, tout, tout, tout. Une fois l'application lancée, vous allez vous connecter. Et pour se connecter, il faut bien sûr avoir un compte, compte qu'on a sur le site Fiverr à partir de l'onglet Register. A partir de là, bien sûr, vous allez entrer vos identifiants, mot de passe et adresse email. C'est très très facile. Il n'y a rien d'autre. Donc, une fois que ce sera ok, on clique sur Login. Vous êtes donc connecté au logiciel à l'application et vous voyez à votre droite la liste des utilisateurs connectés en fonction du jeu, d'un jeu que vous aurez à votre gauche. Voici, voici, voici la liste des jeux disponibles. Vous remarquerez aussi que les jeux disponibles s'affichent en blanc comme King of Fighter là. Donc une fois que vous cliquez sur le jeu, il y aura la liste des joueurs sur le jeu directement à droite. Et vous pouvez aussi cliquer sur votre nom, double-cliquer plutôt sur votre nom pour lancer une partie sur laquelle d'autres joueurs pourront se connecter pour vous rejoindre. Donc là, je vais chercher un joueur. Bon, je ne vais pas prendre un joueur, je vais plutôt chercher à voir un match. Je vais descendre et chercher un spectateur. Le match qui a ses spectateurs. On cherche, on cherche. Ah, je vais essayer plusieurs une fois. Là, il y a un match qui cherche. On attend, on attend. Ok, oh, oh là, j'ai fait une erreur. J'ai lancé deux matchs directement. Donc, je ferme une fenêtre. Et là, vous avez deux joueurs qui sont en train de jouer. Qui en fait 2002 online. Vous pouvez d'ailleurs constater, vous pouvez d'ailleurs voir leur, euh, leur pseudo Ichimaru qui est player one qui joue contre Maxima player 2. Et là, on a deux spectateurs dont moi je suppose. Sur ce, c'était Mighty Fake. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Si tu abonné à la chaîne. Tchau.